En sixième, on apprend que tout point de la médiatrice d'un segment, c'est-à-dire la perpendiculaire au milieu du segment, tout point donc, il est à égale distance des extrémités du segment. Évidemment, on peut symétriser cette figure par rapport à à la, bicep... à la médiatrice D et ces deux parties se superposent du coup on a la répété que si M appartient à la médiatrice si M A égale MB alors le point M appartient à la médiatrice du segment AB puis en cinquième quand on a un triangle ABC on trace une médiatrice du côté BC, je vais l'appeler D, perpendiculaire en son milieu. On trace encore une médiatrice, D' perpendiculaire en son milieu, du segment AC. Ces deux médiatrices se coupent au point O, en utilisant ce qu'on savait en sixième, OB égale OC. et OC égale OA. OB égale OC parce que O est sur la médiatrice D et OC égale OA parce que O est sur la médiatrice D'. On constate que de ces deux égalités, on obtient ou on tire que deux égalités, une autre égalité apparaît C qui fait intermédiaire est égal à OB et OA. Je vais écrire OB égal OA. Qu'est-ce que j'obtiens donc OB égal OA. Le point O est à égale distance de A et de B. Donc, il se trouve sur la troisième médiatrice des secondes. On vient de prouver. Que les trois médiatrices des côtés d'un triangle sont concurrentes. Concourantes. Elles se coupent en un seul point. Et comme ce point est à égale distance des sommets du triangle, OA égale OB égale OC, il a le droit d'être le centre d'un cercle, de centre O et de rayon au A, ou au B, ou au C. Ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Qu'en est-il des hauteurs Le triangle ABC. Je trace une hauteur. Je trace une autre hauteur. Je me pose la question, est-ce que si je relis ce point Appelons-le H. Si je relis H avec C, est-ce que ça va être aussi hauteur du triangle ABC Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances que CH soit perpendiculaire à AB. Et bien pour prouver ça, on peut désirer de tracer des parallèles. Et beaucoup de parallèles. Par le point C, parallèle à AB. Par le point A, parallèle à BC. Et par le point B, pourquoi pas, encore une parallèle à la droite AC. Donc ça, parallèle à BC. Ça, parallèle à BC. Et ça, parallèle à cette droite. Donc, la droite D, la droite D' et la droite D second. Comme on dit que l'on gagné. Les droites vertes sont parallèles, les droites rouges sont parallèles, et les droites bleues sont parallèles. Bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette figure Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle propriété Si je regarde cette hauteur AH, je constate que BC est parallèle à D, AH perpendiculaire à BC, une droite est perpendiculaire à une autre qui est parallèle à celle-ci alors ici aussi c'est un angle droit petite propriété de sixième pareil avec ces deux côtés bleus perpendiculaire parallèle angle droit bien qu'est-ce que j'ai encore comme propriété ici je vais appeler ce point c' ce point b' Ce point A prime, qu'est-ce qui se passe Quelle figure c'est A, C, B, C prime Parallèle, parallèle. C'est un parallélogramme. Parce que c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Ou de même mesure, si vous préférez. Ça veut dire que A, et B et C prime et BC sont égaux. Mais il y a aussi un parogramme ici. Parallèle, parallèle. Donc BC égale à AB'. Et bien alors, il paraît que cette hauteur AH, est une hauteur dans le triangle ABC, qu'est-ce que c'est droite perpendiculaire au milieu de ce segment à h AH, perpendiculaire au milieu du segment prime vous l'avez trouvé c'est la médiatrice de qui de b'c' du segment B'C'. Évidemment. Et qui est BH BH, ben c'est la même chose. Perpendiculaire. Parallogramme dont les côtés opposés sont de même mesure. AC et B' C'. Et notre parallogramme, ben il y a une figure pleine de parallogrammes ici. A, C, A'B, phallogramme, donc AC et B' A égaux. Ça veut dire que BH est perpendiculaire au milieu du segment A'C'. BH aussi donc médiatrice. Médiatrice. De qui Médiatrice de A'C'. Récapitulons. Dans le grand triangle, AH est médiatrice de B'C', BH médiatrice de A'C'. Alors le point H, c'est rien d'autre que le centre du cercle circonscrit au triangle A'B'C'. Parce qu'il est l'intersection de deux médiatrices. Ça veut dire que par ce point-là, il y a la troisième médiatrice qui passe. Évidemment, dans ces deux panogrammes, A, B' C, B et A, C, A' B, encore la magie s'opère, ce côté égal à celui-là, ce côté égal à celui-là, du coup, C, c'est le milieu de A' B'. B'. Donc, HC, c'est rien d'autre, H, c'est rien d'autre que la médiatrice, du segment A'B'. parce que c'est la médiatrice, elle est perpendiculaire à et parce que A'B' prime parallèle à b vert parallèle à vert, HC va devoir être perpendiculaire aussi à b. Du coup, qu'est-ce que je constate Que HC c'est une, oui, une hauteur HC. Hauteur dans le triangle ABC. Maintenant, on se concentre au triangle ABC. Qu'est-ce qu'on voit On vient de prouver que AH, BH et CH sont tous les trois des hauteurs, des hauteurs pardon, qui, se coupent, qui se coupent au même point. On vient de prouver, grâce à ces pleins de parallèles, la rouge, la verte la bleue, on vient de prouver que les hauteurs du triangle ABC sont concurrentes. Pourquoi Parce que les médiatrices, les médiatrices des côtés du triangle A'B'C' B sont concurrentes. Alors, dans cette figure, il y a des hauteurs ou des médiatrices, ou les deux